Je suis de retour Sacré programme Eh ben, jingle donc, il y avait quatre profils, on avait regardé leurs petites vidéos d'introduction. On va voir s'ils ont trouvé l'amour depuis un mois. Et on va aussi vous présenter de nouveaux profils. Est-ce que tu as eu des dates depuis m'a a diffusé ton, ton profil Je suis en conversation avec une personne, mais le peu d'échanges, ça me fait sourire, en fait. Ah ah <rire> mais... J'espère que ce sera seras d'ici là et que je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Notre nouvelle coachée de ce love talk mythique, elle s'appelle Lauriane. J'ai 45 ans. Je suis... Je maman de deux filles qui ont 15 et 18 ans. On va faire des connaissances avec Kevin en vidéo, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Kevin Dallam, donc j'ai 40 ans. J'adore Kevin. Ça fait super plaisir d'avoir de, de leurs nouvelles et de voir comment ils vont. Et... Oui, on s'est attachés, <rire> voilà. Et bah, eh ben, jingle